Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors, euh, voilà, je vous fais un petit coucou. Je voulais vous souhaiter vraiment une bonne fin d'année, un bon réveillon. Profitez-en bien, détendez-vous, amusez-vous, puisque l'année 2023 va pas être facile comme vous vous en doutez. Euh, donc, euh, je voulais aussi vous, vous remercier évidemment d'avoir été fidèle tout au long de ces deux années. Ça fait déjà plus de deux ans oui, ça hein, que j'ai ouvert ma chaîne. <rire> Alors, c'est vrai que j'ai ouvert ma chaîne dans un moment où on commençait vraiment... Euh, euh, avoir des problèmes hein, au niveau de nos libertés, donc on s'est battu ensemble, je vous ai fait des tirages, j'espère vraiment vous avoir aidé, vous avoir permis de garder le moral, et puis euh, bah, on va continuer le combat, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas terminé. Hein. Donc je vais continuer à faire des tirages sur 2023, sachez que je sais déjà que ça va être une année très difficile, sans surprise, on va avoir des problèmes économiques, ça aussi vous le savez déjà, et c'est surtout à partir du printemps que j'ai un gros aspect de blocage qui ressort en astrologie, je vous prépare les prévisions, je vais essayer de les enregistrer aujourd'hui, je ne promets rien parce qu'évidemment j'ai plein de choses à faire aussi aujourd'hui, je vais cuisiner un petit peu, Alors, moi, je pense que vous aussi, voilà, il faut prendre le temps aussi de vivre, hein, c'est important, en tout cas vous êtes une super communauté, je voulais vraiment beaucoup beaucoup vous remercier, j'ai très peu de trolls, donc j'ai beaucoup de chance, hein, j'avoue, Espérons que ça continuera comme ça. Euh, voilà, donc gardons nos belles énergies entre nous. Faisons preuve de solidarité, de charité, de compassion, de gentillesse. C'est très important. Et puis un petit coucou aussi aux autres chaînes que j'aime bien. J'aime beaucoup Guidance de Nuit, Isabelle. Hein, je t'embrasse vraiment. J'aime beaucoup tes tirages. Évidemment Abigail, que j'adore aussi, comme tout le monde, comme vous tous. Elle est vraiment géniale, Abigail. J'aime beaucoup aussi les tirages de Margot Velasquez. C'est elle, en fait, qui m'a donné envie de me mettre au tarot, que je connaissais pas du tout. Voilà, donc j'ai pris un tarot simple, hein, le tarot doré de Tiro Marchetti, euh, qui est pour les débutants, que j'aime bien, qui me parle bien. Euh, coucou aussi à Divine Essence, j'adore son Divine Actu que je vous recommande. Alors actuellement, euh, elle a arrêté d'envoyer de, les, les, les, les jeux, enfin, le Divine Actu, donc elle reprendra les envois vers janvier février, hein, elle a besoin d'une petite pause aussi, mais vous, toujours, évidemment, vous pouvez toujours pardon faire des précommandes, euh, au niveau des chaînes de voyance aussi j'aime beaucoup Wendy elle a une voix géniale je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup sa voix elle fait des très très bons tirages Wendy donc si vous ne la connaissez pas bien allez voir du côté de sa chaîne hein, Wendy Voyance Morgan l'a fait aussi vraiment très très douée j'aime beaucoup donc vous voyez y en, a, en fait il y a beaucoup vraiment beaucoup de, de personnes hein, qui sont là aussi pour vous aider à garder le moral à vous guider à vous donner des bons conseils enfin en tout cas j'espère au niveau des hommes, il y a Phil Voyance, il y a Will Voyance aussi, il y a Jean Guidance, il y a les cartes en euh, main, euh, enfin voilà, il y a aussi les Crissous, euh, qui d'autres encore Ah, j'en oublie encore certainement. Hein. Il y a Manu Flash Voyance, que j'aime beaucoup, qui a été vraiment le premier à parler d'un éventuel conflit international, et il a eu tout à fait raison. Donc il a bien vu, bravo, bravo Flash Manu. C'est après aussi que je me suis aperçue que ça ressortait dans mes cartes, voilà. C'est lui le premier qui a vraiment évoqué le, le conflit, qui nous enquiquine encore actuellement, et ce n'est pas fini à mon avis. Mais enfin bon, je pense qu'il y aura un, un tournant en 2023, mais malheureusement plutôt vers l'automne. Avant ça, je pense vraiment qu'on va euh, bah, avoir certains problèmes. Hein. Donc prévoyez en conséquence aussi, faites des provisions, c'est important, pour vous, pour vos animaux, pour vos proches. Voilà, que vous dire. Sinon, bah, écoutez, passez encore un très bon réveillon. Merci encore euh, d'être sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et puis, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.